Comment gérer le trac quand on chante On parle de ça aujourd'hui, c'est une question que j'ai reçue sur Instagram et je te fais donc une petite vidéo pour t'expliquer en fait quel est le problème et comment tu vas pouvoir résoudre ça. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à se sentir bien au quotidien pour se faire plaisir en chantant. Alors juste avant de démarrer, euh, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et surtout à chaque fois que je suis en live, ce qui va te permettre de pouvoir me poser tes questions. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise à la fin, je vais t'en parler. Euh, parlons donc du track. Ce que j'ai remarqué, j'ai fait beaucoup de coaching, j'ai accompagné des artistes sur scène. Le problème du trac, déjà je voudrais te dire que tout le monde a le trac, d'accord Alors ça va se traduire plus ou moins il y a des gens qui vont être carrément malades il y a des gens qui vont être juste un petit peu anxieux chacun va gérer le trac différemment. Euh, mais en tout cas, même les grands artistes, les chanteurs euh, qui ont déjà 20 ans, 30 ans de scène, ils ont le trac. C'est normal, c'est un petit mélange. En fait, c'est euh, un déclenchement hormonal qui est un petit mélange d'excitation et d'appréhension. Et C'est plutôt bon parce qu'en fait, ça va, te, ça va booster un petit peu si tu veux. Tes, tes sens sont beaucoup plus éveillés quand tu as le trac. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ce trac et comment le gérer On va en parler tout de suite. Alors, si jamais d'ailleurs au passage, tu as des amis qui sont traqueurs comme on dit, qui ont ce problème-là, eh n'hésite pas à leur partager cette vidéo, comme ça tu leur, tu leur rendras service. Le track, c'est très souvent une, une surestimation en fait de conséquences de ce qui pourrait mal se passer quand on chante. Je t'explique. Une chanteuse me dit une fois, et on a fait cet exercice plusieurs fois, une chanteuse me dit voilà, je ne sais pas, j'ai le track, je ne sais pas si je vais pouvoir chanter demain. Je dis OK. Donc tu as le trac, qu'est-ce que tu as peur Elle me dit oui, j ai, j ai, en fait j'ai peur de chanter. OK, tu as peur de quoi Et là elle me dit ben écoute, j'ai peur que ma voix sorte pas correctement. OK, est-ce que c'est déjà arrivé ben, en fait non, c'était jamais arrivé. Bon, OK. Bon. Donc c'était un peu bizarre d'avoir peur de ça. J'ai dis maintenant si ta voix elle sort pas, ton avis, qu'est-ce qui va se passer Elle me dit ben peut-être que ma première phrase elle va pas être super. OK, mais la deuxième phrase. Bah ben, non non. La deuxième phrase, ça sera bon, je pourrais récupérer. Ok, à ce moment-là, peut-être que les gens vont juste penser que c'était un problème de micro, que c'était pas toi qui avais un problème, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Ok, mais alors je dis qu'est-ce qui pourrait se passer de pire Ben Par exemple, peut-être que je sais pas, les gens ils vont se moquer de moi. Alors je dis est-ce que c'est déjà arrivé euh, bah non, non, après tout, euh, ouais, peut-être une fois, j'ai cru, ok. Mais est-ce que tu crois vraiment que tous les gens ils vont se moquer de toi Ah bah non, non, quand même pas, ok. Mais alors, qu'est-ce qui, qu qui pourrait te faire peur de plus Elle dit bah, je ne sais pas, euh, je dis, ils vont peut-être quand même pas te lancer des tomates. Et là, elle a rigolé, elle m'a dit ah ben bah non, quand même pas. Et tu sais, pourtant, qu'on dit que c'est une expression, quand on est mauvais sur scène, on va, on va jeter des tomates. Parce que les gens euh, faisaient ça avant, mais c'était il y a très longtemps au spectacle quand c'était vraiment nul, ils amenaient des trucs, ils, ils lançaient sur scène. Bon, c'est plus quelque chose qui se fait donc en fait personne ne va te lancer de tomate en réalité. Donc la, la réalité si tu veux de tout ça, c'est qu'on a peur de quelque chose qui en fait ne va jamais se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune conséquence. Euh, c'est arrivé euh, à un artiste comme ça d'être coincé 15 minutes dans les loges, il n'osait plus sortir. Bon, eh ben, le public a patienté. Euh, voilà, le producteur a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez patienter un petit peu et tout Les gens, ils, ont, ils se sont même inquiétés, ils ont cru qu'il y avait un problème, que l'artiste était peut-être malade. Et du coup, quand il est monté sur scène, ils l'ont énormément applaudi. Et ça lui a donné plein de courage. Et euh, voilà, son track s'était envolé dès les premiers applaudissements. Donc tout ça pour te dire que le track, c'est tout à fait normal d'en avoir. Mais si tu y réfléchis 5 minutes, il ne va rien t'arriver de grave, Donc dès que tu vas commencer à chanter, premier, deuxième morceau, le track sera envolé et tu seras complètement dans ton élément. Donc ne t'inquiète pas vraiment de cela, il ne faut pas que ça t'arrête dans tes envies de chanter ou de, de, de jouer sur scène, parce que voilà, c'est normal d'avoir le track, tu l'auras, aujourd'hui, demain, tu l'auras encore, mais simplement peut-être qu'avec ce que je t'ai dit, tu vas pouvoir le gérer différemment. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Euh, je t'avais promis une petite surprise. Euh, il faut être bien préparé de toute manière. Ça, c'est sûr que si par exemple, tu connais mal ta chanson, tu es mal préparé. Eh bien, tu vas, sur scène, ça ne sera pas génial. Tu vois? Et là, Dans ce cas-là, peut-être que les gens ne vont peut-être pas trop applaudir. Donc, Pour éviter ça, moi ce que je te propose, c'est vraiment de t'échauffer comme un pro. T'échauffer comme un pro, respirer comme un pro, gérer ton son comme un pro. Je t'ai préparé pour ça un petit package que je te, que je te propose de t'envoyer dans les jours qui viennent. Là. Euh, tu vas trouver un lien dans la description. Donc, clique simplement dessus, tu mets ton prénom, ton adresse mail, mais une bonne adresse mail sur laquelle tu seras bien sûr de recevoir mes messages, parce que je vais t'envoyer ça en plusieurs fois pour pas que ça te fasse trop d'informations en même temps. C'est gratuit, je t'offre ça en ce moment, donc n'hésite pas euh, à laisser tes coordonnées pour, pour recevoir tout ça. Euh, je te dis pour ma part, eh bien, à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, là, prends bien soin de ta voix. Ciao